chaude, le pot d'échappement au-dessus et devant donc vos regardez, il y a une boule, on le chauffe au chalumeau et c'est ce qui va créer l'explosion du moteur pour le faire tourner, n'est-ce pas Hier j'ai dit des bêtises, il est plus loin, mais attention. Hein. Donc évidemment si vous voulez des informations techniques ou autres, une fois et seulement une fois qu'ils sont carrés, n'hésitez pas à aller voir ces passionnés qui restent ils vous apprennent ici pour les études. De les remercier ces passionnés, tous ces bénévoles, c'est de les applaudir à leur passage. Un grand merci à nos amis belges, évidemment, mais aussi aux différents passionnés et aux associations telles que la mer de Capenoise, qui est venue avec ses machines et ses outils. Donc un grand merci à eux. Je vous le plus de 400 km que nos amis belges nous ont fait. en deux fois, et ils vont faire tout le C'est des fous, c'est des passionnés, mais c'est des fous. Et vraiment on a beaucoup de chance d'avoir des billets parce que nous faisons des machines qu'on ne connaît pas, puisque c'est des L'espace de la madeleine la c'est le numéro 3 sur le plan. On quitte la basique. Vous avez dit 80 tracteurs, imaginez-vous 80 tracteurs à 2 km à l'heure. Je vous laisse faire le calcul pour la géographie des Je vous le disais, donc nos belges, mais aussi les bénévoles de l'association de l'économie de, de, de, de qui sont là avec leurs traiteur et les amis de l'association, les bienes Chapeloises. Merci les bielles d'être là avec nous. Il nous suit maintenant de tous. de la présentation porte bannière oui vous êtes porte-bagnière de la commune, de la province qui organise cette fête de la moisson depuis de 50 ans, derrière qui porte la bannière. Le coup Le coup pourquoi Je dis simplement c'est le cause de la commune à Saint-Cayas, cette magnifique pratique religieuse, et nous générons de la donc c'est Pipe qui ouvre le défilé. suivi ensuite de la gerbière alors là, attention mesdames et messieurs restez bien sur les côtés s'il vous plaît je vous rappelle que c'est vivant c'est un pour le mal folk à l'école cet après-midi et eh oui, ils ne veulent pas venir me voir cette année, je ne sais pas, ils font la tête d'habitude ils me forcent à danser avec eux, et eh bien cette année je ne danserai, danserai pas avec vous, vous. tant oui. pis pour vous je <rire> suis triste ah, vous ah, voulez pas de moi Ah, j'ai même pas de poids. Comment ça va les amis de la capote Ça va bien On n'entend pas la musique. Bah oui, mais il ne joue pas assez fort. ne jour, jamais, chaque c'est pareil. C'est quand on est que il y a les cœurs. Quand on travaille, Donc, il le avez, le il les Il est facile, pratique pour aller dans les villes de province en Et si il est celui de nos amis Valérie, avec nos amis les vélocibènes, de programme, bien évidemment, qui sont ici des actes d'abord, pardon. C'est les sur les côtés s'il vous plaît, n'allez pas sur la... à l'heure, simplement oui. à la grande pendant de 15 heures, on vous remet La tête des gens va réveiller cette nuit. C'est toi, toi Non c'est toi. Et bien sûr le chien. Et oui, le chien de troupeau, c'est obligatoire. Et bien sûr, les maîtres Surprenant. Les Donc restez bien sur le côté, s'il vous plaît. C'est uniquement, non pas vous. Voilà, c'est uniquement les gens d'encadrement. Et nos amis, nos amis en l'occurrence de la troupe folklorique de en Henri qu'on a eu la chance ce matin d'avoir. Et elles viendront tout à l'heure. Tout à l'heure on danse. Promis. Là là je ne sais pas encore. Hein. Bonjour. Oh, Qu'est-ce qu'il fait là recule, tu sais les gens. La fête de la moisson, son symbole principal, ah. le principal symbole, c'est le chien de moisson. Voici le chat chien de moisson pour a produit En l'occurrence, le chien de moisson, c'est cette grande... Oh, bon. Et ensuite, pour que tu puisses arriver à la de la terre, là où les la fête de la nation, En l'arbre la de la chance Et la de la ici, dans les coupes de la seule de la